Aujourd'hui, le 27 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine, assurant le fonctionnement des entreprises du complexe militaro-industriel et du système de transport de l'Ukraine. Les objectifs de la grève massive ont été atteints. Tous les objets affectés sont touchés. À la suite de la frappe, le transport d'armes et de munitions vers les zones d'hostilité, y compris celles fournies par les pays de l'OTAN, a été interrompu. Les travaux des installations de production des entreprises de réparation et de restauration des équipements militaires des forces armées ukrainiennes ont été interrompus. Dans la direction de Kupiansky, l'artillerie du groupe de forces occidentale a infligé des dégâts de feu aux effectifs et à l'équipement des unités de la 103e brigade de défense territoriale dans la zone de la colonie de Pelchano et de la 14e brigade mécanisée de les forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Sankovka, région de Kharkiv plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et un obusier des 20 ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les unités des 24e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes ont été vaincues par des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie du groupe de forces centre, dans les zones des colonies d'Ostrovskoye, de région de Kharkov et Stelmakivka, république populaire de Luhansk. Les pertes ennemies se sont élevées à 40 militaires tués et blessés, trois véhicules de combat blindés, 3 véhicules, un obusier des 20 et un système d'artillerie M777 fabriqué aux États-Unis. En outre, un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Shchirovo de la République populaire de Donetsk. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives réussies du groupe de forces sud, plus de 80 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat d'infanterie, trois camionnettes, un obusier des 20 deux obusiers des 30 un obusier Msta a été détruit par Jour B ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice M-109 Paladin de fabrication américaine et un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine. Dans les directions sud et des unités du groupe de troupes Vostok ont poursuivi leurs opérations offensives, occupant de nouvelles lignes avantageuses et infligées des dégâts de feu à des unités de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie du Gleda ainsi que la 108e Brigade de Défense Territoriale dans les zones peuplées par les colonies de Prochistovka et Novozelka de la République Populaire de Donetsk. Les pertes au total des forces armées ukrainiennes par jour dans ces zones se sont élevées à 65 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, un obusier des 20, trois véhicules et deux radars de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine. Dans la direction de Kherson. Dans le cadre de la lutte contre la batterie, l'installation Grad-MLRS, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine, ainsi qu'un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu en une journée 79 unités des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 102 districts. Dans la zone du village de Sonkovo, dans la région de Kharkiv, une position a été ouverte et une station radar du système de missiles anti-aériens S-300 des forces armées ukrainiennes a été détruite. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village du Gleda dans la République populaire de Donetsk. De plus, au cours de la journée, 11 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Brestovo et dans la région de Kharkiv, Prel Tarka. Malaya-Kardashinka dans la région de Kerson, Myrne dans la région de Zaporozhye, Kremneia, Oborotnovka, Baranikovka dans le peuple de Lugansk République, Vuleda, Novomayorska et Nikolsko dans la République populaire de Donetsk. En outre, 14 roquettes des systèmes de lancement multiples Vilka, Huragan et Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Popamia dans la République populaire de Luhansk, Vladimirovka, Varyanovka, Komsomolsky dans la République populaire de Donetsk et Radansk dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 380 avions, 204 hélicoptères, 2967 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles anti-aériens, 7644 chars et autres véhicules blindés de combat, 991 véhicules de combat lance-roquettes multiples, 3932 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8191 unités de véhicules militaires spéciaux.